Hello, hello Ce mercredi à 18h, il y a un webinaire en live où on va voir trois choses. Comment trouver son idée de business Donc, si vous êtes complètement perdu ou vous n'êtes pas sûr de votre idée, on va voir ça. On va voir les 10 étapes comme je, les, comme je ne les ai jamais présentées sur comment lancer un business en ligne. Le but, c'est d'être le plus précis et détaillé pour vous. Et troisièmement, bah, comment les entrepreneurs à succès réfléchissent Parce que même si vous avez la stratégie et la technique, en fait, ça se passe au niveau de l'état d'esprit. Et enfin, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi à 18h en live avec moi et euh, des centaines d'autres personnes. Allez, ciao, ciao et à mercredi.